Alors le roman euh, raconte euh, l'histoire d'un homme qui passe euh, 20 ans de sa vie à fréquenter obstinément la même boîte de nuit dans une petite ville euh, en bord de Loire. Euh, on le prend euh, quand il est adolescent. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les relations sociales euh, ordinaires à l'école, en famille euh, et qui en fait va découvrir ce lieu, une boîte de nuit qui est une sorte d'espace-temps parallèle, un peu, où les règles sociales sont très différentes. On ne parle pas, on ne marche même pas, on danse, en fait. Même la façon de se mouvoir est différente. Et, euh, et c'est cet endroit-là qui va euh, euh, élire comme lieu privilégié pour essayer de rencontrer des gens, de, de rencontrer l'amour, en fait, d'être heureux. Il va commencer à beaucoup y aller, une fois par semaine, deux fois par semaine. Et en fait, les années passent et euh, au fil du temps, il, en... il y va euh, tous les jours. L'idée du personnage, elle est vraiment partie de la danse, euh, et de mon propre rapport à la danse qui est compliqué. Moi, je ne sais pas danser, je n'y arrive pas. Et peut-être par jalousie, je gage que cette aisance profonde qu'ont certaines personnes à danser, et plus généralement à se mouvoir dans la nuit, dans la fête, cette aisance-là, elle peut raconter un malaise inverse, général, à, à exister dans les journées, au travail, en famille, dans les rues, en fait partout euh, où les relations sociales sont ordinaires. Euh, moi je connais des gens comme ça qui sont brillants la nuit, qui sont, qui sont magnifiques et qui, euh, le jour, euh, disparaissent. Comme les moustiques et sont une sorte de gueule de bois permanente. Et ça, cette, cette aisance euh, nocturne euh, m'émeut aussi en ce qu'elle raconte un malaise plus général. C'est ça le malaise du personnage, en gros, c'est l'histoire vraiment de quelqu'un qui, qui n'arrive pas à s'insérer dans, dans, dans la société qui n'arrive pas à tisser des liens, à être amoureux, à avoir des amis, à avoir des ambitions. Euh, et comment cette personne-là se trouve un lieu, un refuge, mais ce refuge devient aussi euh, sa prison, puisque c'est intenable en fait, on ne peut pas vivre euh, une vie euh, nocturne comme ça. Les, les impératifs, la fatigue, la vieillesse, la, les jugements, mille choses nous rattrapent et nous condamnent à une, à une marginalité. Donc c'est ça le double mouvement du livre, c'est à la fois le, le, la quête d'amour, le désir de ce personnage, euh, et en même temps son, son lui qui s'enfonce dans la solitude. Toute une couche du roman, euh, du travail qui m'intéressait, c'est euh, comment un homme se construit. Comment un homme se construit, je pense d'abord au contact d'autres hommes, d'autres modèles masculins, pas tant d'ailleurs dans le livre, pas tant sa famille que des rencontres, des amis, des gens qui croisent un moment dans cette boîte de nuit. Donc ils existent, ils donnent chacun, euh, euh, chaque chapitre en fait porte le nom d'un homme qui est une rencontre, qui est quelqu'un que rencontre un moment le narrateur. Euh, et tous à leur façon, ces hommes l'affectent lui, le transforment, l'altèrent, le, le dérangent, et le, en fait le construisent. Euh, ça m'intéressait aussi, euh, c'était une façon aussi de faire exister la foule, de dire il y a un homme qui danse, c'est le narrateur, on le suit, mais il y en a plein d'autres autour de lui, qui sont de profils très différents, mais qui en fait partagent peut-être les mêmes aspirations la même solitude. Donc c'était pour les faire exister dans le livre. L'envie d'écrire, elle est aussi partie du lieu. D'abord, de façon très concrète, euh, euh, c'est un lieu excitant, en fait, pour écrire. Il, il y a est tout un microclimat, il y a des sensations, il y a des odeurs, il y a la sueur, la lumière, la musique, le sol qui colle, tout ça, c'était presque nécessaire pour, pour écrire. Et, et puis ensuite, c'est un lieu fascinant, euh, si on regarde un peu plus calmement, sous le stroboscope, sous la foule, sous la musique, euh, c'est un espace, en fait, euh, très complexe, Stratégique avec différentes zones, avec des hiérarchies sociales qui s'agrègent à ces zones, avec mille choses en fait, qui se passent sous le bruit et sous la lumière. Donc je voulais regarder ça. Et puis ce sont des endroits alors, qui, moi, m'inspirent une, une certaine violence, mais qui m'émeuvent aussi, parce qu'ils sont en train de disparaître. Ça c'est très net, c'est très documenté. Le Covid a accéléré ce processus, mais en vérité ça fait longtemps que les boîtes de nuit ferment, surtout les boîtes de nuit dites de province. Euh, euh, en fait, euh, y a, les modes de relations ont changé applications de rencontres, bars concept, festivals, peut-être tendance aussi à faire des soirées en effectif réduit, euh, font que ces endroits-là euh, disparaissent. Euh, ce qui est quelque chose d'assez euh, signifiant, enfin d'assez gros pour certaines villes où parfois il y a une seule boîte de nuit, les autres bars ferment à minuit, donc c'est vraiment un lieu en fait, central, important, des rencontres, un vrai carrefour dans certaines villes. Euh, donc ça m'intéressait aussi de raconter euh, le parcours d'un homme et sa déchéance, et plus largement la déchéance d'une entreprise, une boîte de nuit, avec un patron, avec des employés, avec tout, avec tout un système économique, et euh, la déchéance plus large d'un monde, d'une façon de se rencontrer, d'une façon de faire la fête, d'une façon d'essayer d'être heureux, qui est en train de, de, de, de mourir à petit feu.